C'est grâce à nous. Nous sommes chers. Respectez-nous. nous des conditions. Et conditions. des conditions. Vous avez de conditions. Vous des conditions. Vous avez des conditions. Vous avez des conditions. Vous avez des des conditions. des conditions. de des conditions. Le téléphone il y a des de écran. est un problème. Le téléphone est un problème. Le téléphone problème. Le un problème. Mais y des nous ne pas. Je ne sais pas nous avons Parce que nous avons dit que nous avons non. que que mais si on, a fait ça, on veut la société on utilise nous ne un appel à monsieur le président de la république monsieur Macky Salamou, nous parce que la société nous de nous utilise nous on, on percevoir francs de salaire sur oui on nous on à de nous il y a un devant, nous devons des gens qui ont été de